Donc, ben, merci euh, donc, à, à, à toi et merci à, à, à ton laboratoire donc, de, de, de me proposer cette, cette intervention Alors, justement euh, donc, euh, il y a une évolution dans notre, dans notre parcours de recherche qui aujourd'hui s'oriente vers les territoires, on n'est pas spécialiste des territoire, on était plus, plutôt spécialiste de tous les, les, les outils euh, et donc de la sûreté de fonctionnement. Et je, je, je voulais montrer comment on, est, on passe progressivement de cette discipline, la sûreté de fonctionnement des systèmes techniques à la gestion des, des risques et des territoires. Donc c'est j'ai mon exposé qui ne va pas être très euh, mathématique ni très euh, équationnel, euh, on pourrait l'avoir fait comme ça, mais j'ai essayé de le faire sur un plan plus euh, général avec euh, la possibilité d'approfondir le cas échéant si vous souhaitez euh, avoir des, des informations euh, plus, plus précise sur les outils que l'on utilise. Alors, euh, juste pour me présenter, donc, euh, bon, moi je suis ingénieur de formation, j'ai commencé ma, ma carrière dans l'industrie chez Renault, chez, puis ensuite chez, chez Airbus, et euh, <coughs> j'ai vite compris que j'avais envie de faire autre chose, et donc je suis allé vers la recherche, euh, j'ai quitté l'industrie pour aller faire un, un doctorat à l'Université Bordeaux. Je hein. enfin, ensuite que je retournerai vers le, le milieu d'entreprise et puis euh, on ne sait pas trop de quoi est fait le, le futur. Donc je suis euh, parti dans le giron universitaire et j'étais euh, recruté par euh, l'école centrale de Paris où j'ai euh, enseigné, j'ai fait de la recherche pendant six ans. J'ai euh, ensuite passé une, une, une HDR à, à l'INP de, de Toulouse et puis donc je suis professeur depuis euh, 2009 et je suis responsable du département scientifique système du laboratoire. Donc euh, je vais dire quelques mots sur notre, notre structure pour... Euh, L'idée de ce genre de choses aussi, c'est d'essayer de, de, de se faire connaître et d'avoir de des crochus avec d'autres personnes de, de, notre, de notre unité de recherche. Donc le laboratoire a été créé en 1989 euh, avec trois équipes, puis euh, rapidement euh, quatre euh, équipes qui, euh, depuis deux ans, ont décidé de, de fusionner deux à deux pour créer deux départements scientifiques, donc le département mécanique matériaux procédés et le département donc, système que je pilote. Donc ce département de système il compte 60 chercheurs, cinq groupes de recherche et euh, il est euh, supporté par deux, deux piliers, l'un c'est le génie industriel, la, la science des organisations avec trois groupes de recherche qui lui sont rattachés, le groupe PIX qui travaille sur la planification dynamique, l'interopérabilité des, des systèmes, un groupe sur l'ingénierie des connaissances et des, des expériences et puis un groupe sur euh, le, le, le pronostic et les, et les risques. Et puis on a également donc deux groupes de recherche rattachés euh, aux, aux thématiques de l'automatique, de la robotique, de la mécatronique, avec le groupe Mavericks qui travaille sur des méthodologies pour euh, la conception de systèmes euh, robotiques euh, interactifs, donc robot-robot euh, ou homme-robot. Et puis euh, le groupe Ace qui travaille sur l'efficacité des systèmes de conversion de l'énergie électrique, les smart grids, etc. Donc euh, en fait, ce, ce regroupement de tous ces groupes de recherche a, a, a, s'est justifié par rapport à une, un point commun qui nous unit, c'est le travail sur des systèmes. Et donc, euh, ce, ce, cette notion de, de système, c'est un, un terme qui vient, qui vient du grec, et puis euh, ça induit la notion d'ensemble d'entités dont l'interconnexion, les interdépendances permettent de, de comprendre le, le système dans sa, dans sa globalité. Donc euh, trois personnes en fait euh, ont beaucoup œuvré en France pour euh, faire progresser cette notion. Donc, la, la première c'est euh, Joël de René. donc c'est un chimiste donc, euh, qui s'est euh, ému de voir que le découplage des disciplines dans, dans les enseignements nuisait à une approche globale des problèmes. C'est aussi euh, euh, Jean-Louis Lemoigne, euh, c'est un ingénieur centralien qui a proposé une première définition de système comme un ensemble qui poursuit des finalités dans un environnement évolutif. Et puis, euh, le troisième personnage, bien connu pour ses travaux sur la, la complexité, il s'agit d'Edgar Morin, pour qui un, un système est une unité globale organisée euh, d'interrelation entre des éléments, actions ou individus. Donc, toutes ces personnes ont, ont contribué à, à faire naître ce que l'on appelle aujourd'hui la, la science des systèmes, la science de la modélisation, la systémique, et c'est ce qui euh, nous réunit au niveau des groupes de recherche. Donc, euh, les systèmes sur lesquels euh, nous travaillons sont des systèmes matériels, euh, originellement. Hein, D'abord, on travaillait sur des machines, des lignes de production, des réseaux d'infrastructures, voire des systèmes immatériels, mais en lien avec, euh, euh, quand même, l'industrie, euh, donc des, des systèmes économiques, des systèmes d'information. Et puis, depuis quelques années, donc, on, on a basculé vers d'autres types de systèmes. Les, euh, le vivant, donc, euh, on est capable d'appréhender de, des, des systèmes possédant des fonctions corporelles, par exemple, et puis des, des, des systèmes naturels, donc des territoires, des écosystèmes sur lesquels on va parler un petit peu aujourd'hui. Pardon Je crois que vous voulez poser une question. Donc. Euh, donc euh, nos travaux aujourd'hui euh, au niveau du, du département, ils visent à répondre à plusieurs questions simplement. Quels composants doivent intégrer le système Quelles sont les relations qui doivent entretenir euh, entre eux Quels sont les, les intrants, les extrants du système avec des notions d'interopérabilité au service d'un objectif Et puis quel est le résultat que le système est capable d'atteindre avec des notions de performance fonctionnelle ou dysfonctionnelle voilà, donc ça c'est à peu près le panorama de ce que l'on fait au niveau du, du, du département, avec bien sûr des verrous scientifiques bien plus précis, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Donc la, la première chose que, dont je voulais parler, donc c'était euh, les, les activités euh, originelles de, de, nos, de nos recherches, donc pas au niveau du département, plutôt au niveau du groupe de, de recherche sur la, la sûreté de fonctionnement. Donc là, la sûreté de fonctionnement euh, en, au niveau euh, industriel, au, au niveau des, des entreprises, c'est défini comme l'aptitude d'un système à remplir une ou plusieurs fonctions requises dans des conditions données. Et généralement, on lui associe quatre composantes, FMDS ou RAMS en, en anglais, pour euh, donc euh, fiabilité, disponibilité, maintenabilité, sécurité. Donc C'est-à-dire la probabilité qu'un système fonctionne sans connaître de défaillance, qu'il euh, puisse être utilisé quand on en a besoin, qu'il soit réparé dans un temps prescrit et puis qu'il ne sombre pas dans des états pour lesquels on, les conséquences seraient délétères. Donc les questions scientifiques sur lesquelles on, on tente de travailler visent à améliorer la, la prise de décision humaine par une meilleure évaluation des risques encourus. Alors ça passe par trois, trois grandes phases, on va dire, Première chose, c'est l'identification, la quantification de, de l'incertitude, qui peut être une incertitude aléatoire liée à l'imprévisibilité des événements ou épistémique par un manque de connaissance d'un système ou d'un mécanisme, par exemple. Une fois qu'on a euh, donc identifié ce, ce, cette incertitude, eh bien, il s'agit de la propager pour estimer des niveaux de risque atteints dans un contexte donné. Et puis, à partir de là, eh bien, on, on, cela permettra de prendre une décision qui sera enrichie. Euh, la connaissance d'un intervalle de confiance permet de, de réduire souvent les, les marges de sécurité et donc euh, et quelque chose de tout à fait intéressant euh, par rapport à une évaluation purement déterministe. Donc les questions industrielles qu'on se pose, qu'on qu continue à se poser, hein, parce qu'on n'a pas abandonné non plus ce secteur de, de l'industrie, euh, c'est euh, par exemple définir la meilleure stratégie de maintenance euh, donc euh, est-ce qu'il faut réparer, remplacer s'agit-il de faire une maintenance corrective préventive, quand est-ce qu'on va déclencher une intervention de maintenance derrière, quels sont les moyens dont on va avoir besoin, donc, ce qu'on appelle euh, dans notre jargon le soutien logistique aux installations et euh, notamment à l'activité de maintenance en termes de pièces détachées d'outils d'outillages, de main d'oeuvre de bandes de test, de logiciels. voilà, et puis euh, l'objectif de tout ça c'est euh, et Alors, c'est d'abord d'être capable de diagnostiquer une défaillance euh, donc par rapport à une, un, un risque avéré de, de panne, par exemple. Donc, essayer de localiser celle-ci, d'identifier ses, ses causes racines. Et puis, euh, de l'autre côté, en se projetant plutôt dans le, dans le futur, d'être capable d'établir un, un pronostic pour euh, évaluer la durée de vie euh, utile du matériel, du composant, ce qu'on appelle euh, dans notre vocabulaire la rule pour... Euh, Remaining Useful Life, c'est-à-dire la, la durée de vie euh, utile du système qui nécessite de connaître à la fois la, la problématique de défaillance, la physique de défaillance, pardon, mais aussi la façon dont on va utiliser le système de façon à pouvoir, à le cas échéant, prolonger sa durée de vie. Donc Pour euh, ces travaux, eh bien, on, a, on se base sur un certain nombre d'outils, de méthodes. Donc Ça peut être des outils, qu'on euh, appelle des outils d'unifiabilisme, RAMS, c'est le, le, le sigle le, fiabilité, disponibilité, maintenabilité, sécurité en, en anglais. Donc, des méthodes de type uh, AMDEC, analyse préliminaire des risques, des méthodes probabilistes comme les chaînes de Markov, les réseaux de pétris stochastiques, les réseaux bayésiens, les outils de euh, modélisation de, de la connaissance, les euh, outils pour, pour euh, capitaliser le retour d'expérience, euh, des méthodes euh, possibilistes ou la théorie des fonctions de croyance, par exemple, et puis les méthodes d'aide à la décision, des méthodes AHP pour. Euh, la comparaison de différentes alternatives, des méthodes BOCR, bonus, opportunité, coût, risque, et puis euh, et des systèmes multi-agents également. Donc, des exemples de, de projets que l'on a conduits dans la sûreté de fonctionnement donc, euh, avec euh, ben, beaucoup de, de grands groupes donc, euh, sur la gestion des pièces de rechange du laboratoire Columbus, c'est assez ancien, c'était à l'époque où on devait dimensionner le CNES et l'Agence spatiale européenne voulaient dimensionner les, les pièces de rechange embarquées pour le laboratoire européen. L'optimisation du couple disponibilité opérationnelle, coût global de possession pour le laser mégajoule, c'est un gros système qui est au Bordeaux pour la, la simulation des, du processus de fusion nucléaire. Bravo avec EDF sur l'obsolescence des pièces et donc le risque de liés à cette obsolescence dans la prolongation de la durée de vie. Euh, des travaux avec Airbus sur le, la définition du juste niveau de décomposition d'un avion en fin de vie, pour maximiser euh, pour dire le profit qu'on peut tirer des, des éléments extraits. Et puis euh, un travail par exemple avec Alstom un peu plus récent sur euh, la fiabilité d'une chaîne de traction de TGV, et notamment de, de, de transistors à l'intérieur pour euh, donc, euh, maximiser sa disponibilité. Voilà des exemples de travaux. Donc, euh, bon, ça se continue, mais euh, en ce qui me concerne, euh, en fait, euh, il y a eu un point de basculement dans... C'est aussi euh, le charme de nos métiers de, de chercheurs, c'est que l'on peut aller un petit peu dans le sens qui nous plaît. Donc, euh, euh, en fait, les, les, les, les, les crues dans les Pyrénées euh, assez terribles de, de 2013 euh, m'ont touché personnellement, donc et des proches à moi. Et donc, euh, je me suis posé la question de savoir si euh, euh, ben, je ne pouvais pas orienter une partie de ma, de ma recherche vers des, des uh, sujets qui auraient des, uh, on va dire, des aspects plus sociétaux, uh, plus en, en lien donc, avec la, uh, la vie de, de, de tous les jours et, uh, et dans la société en général. Et uh, donc, j'ai souhaité uh, aller vers là, donc, cette notion de, de gestion non plus de, des risques techniques, mais. Uh, de, de voir si je pouvais utiliser les outils que j'avais déployés jusqu'alors pour la gestion des, des risques naturels ou même des risques associés aux, aux vivants. Alors, des choses peut-être qui vont paraître euh, est, euh, communes, mais il y a souvent des divergences dans la façon dont sont interprétés les, les différents termes qui sous-tendent la, la, la discipline de la gestion des risques. Donc, je vais dire quelques. Quelques définitions, quelques, en tout cas notre perception de, de, ces, de ces termes. Donc un risque c'est souvent accepté comme étant l'association cause de deux causes associées à un événement redouté et des conséquences caractérisées par leur impact. Donc la combinaison de, de, cette, de ces deux connaissances va permettre d'évaluer ce qu'on appelle la criticité du risque euh, qui euh, est cette, la mesure à partir de laquelle les décisions pourront être prises. Cette criticité du risque, donc, euh, on va la positionner donc, sur un, un diagramme probabilité en abscisse euh, impact, donc, probabilité d'occurrence de l'événement redouté et impact en, en ordonnée. Donc cette criticité, elle a pas de sens physique. Si euh, on dit on a une criticité de 35, ça ne veut rien dire. Donc il, il faut la, la positionner ensuite sur un référentiel pour pouvoir l'interpréter. Donc, euh, en fonction du degré d'acceptabilité de, de ce risque, ou alors ça peut être aussi euh, permettre de comparer de façon relative différents, différents risques. Voilà. Ensuite, quelques, quelques termes donc, euh, et quelques notions sur, sur les risques. D'abord, la, la notion de, de risque c'est euh, quelque chose euh, qui est relatif. Il faut que, toujours qu'il y ait un système source et un système cible voilà donc, euh, donc euh, la source pendant j'ai essayé force euh, d'exposer donc euh, de, de, de l'illustrer euh, de façon sans doute très maladroite mais avec euh, quelques exemples sur la forêt puisque je sais que ça fait partie de, de vos objets d'étude donc je vais sans doute dire euh, peut-être des bêtises mais c'était pour illustrer un petit peu ces ces propos donc euh, la, la canicule par exemple bon ben euh, elle, est, elle peut être considérée comme un risque dès l'instant qu'elle qu va s'appliquer sur ce qu'on appelle les enjeux du risque. Donc, en l'occurrence, par exemple, une forêt, mais ça peut être aussi des, des individus, des animaux, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important de comprendre qu'il y a bien un système source et un système cible. On verra que c'est exactement la même chose. Donc, le risque étant plutôt bas, centré sur la source, la vulnérabilité étant plutôt centrée sur la cible. Donc, la notion de risque n'est pas absolue, mais mais relative. Donc, euh, par exemple, si euh, on parle de risque d'incendie, bien, pour... Euh, donc, ça, je me suis renseigné un petit peu, là, il y a quelques jours. Donc, a priori, pour une forêt de chêne, l'incendie est rédhibitoire, c'est-à-dire qu'il va détruire complètement la forêt. Pour une forêt de de, de pins parasol, bien, euh, ceux-ci ont une certaine propension à pouvoir se, se protéger, à, à renaître de, de leur centre. Donc, le, le risque, finalement, n'est pas les mêmes parce que l'impact n'est pas la même. Ensuite, un risque, c'est peut-être aussi un inconvénient, mais c'est euh, considéré aussi parfois comme une, une opportunité. Euh, un, un feu de forêt, bon, ben, c'est sûr que pour les arbres qui vont euh, brûler, c'est euh, catastrophique. Mais pour, euh, si on se place au niveau du territoire, ça peut, euh, euh, grâce aux, aux, aux nutriments qui, qui vont euh, être présents dans, dans le dans la litière du, du parterre forestier, des ouvertures qui vont permettre à la lumière d'atteindre le sol, ça va pouvoir euh, générer la croissance de nouveaux arbres, de nouvelles essences, ça peut être aussi une opportunité pour la forêt pour se régénérer. Donc euh, l'aléa, l'aléa c'est euh, un, un phénomène, ou une situation qui est susceptible de perturber ou d'endommager un système ou une organisation, euh, qu'elle soit de toute nature. Elle est euh, Indépendante du système cible. Donc l'ALIA, c'est un, un événement, c'est associé à un événement redouté. C'est caractérisé par la probabilité d'occurrence de cet événement et de son intensité. Voilà. Le danger maintenant. Alors, le danger, c'est la possibilité qu'un événement redouté provenant de la source du système atteigne le système cible. Et donc, c'est basé sur la. Euh, la concomitance spatio-temporelle entre l'espace couvert par l'événement redouté et l'espace dans lequel va évoluer le système cible. Donc il peut bouger, il peut être statique, mais il peut être aussi euh, euh, évolutif. Hein. Par exemple, si euh, une, une personne qui euh, serait euh, fatiguée serait euh, plus à même d'attraper la grippe, par exemple, que si elle était en, euh, en bonne santé voilà, donc euh, pour qu'il y ait danger, il faut qu'il y ait effectivement cette commutance spatio-temporelle ou, ou entre-états pour que qu'on euh, puisse parler de, de danger. Par exemple, là, pour un pain, ben, le, le danger c'est euh, qu'effectivement des, des, des parasites, des chenilles processionnaires viennent s'implanter sur, sur ces branches pour à conduire à sa, à sa destruction. La notion de vulnérabilité. Donc, là, la, la vulnérabilité s'applique, comme je disais, sur le système cible. Elle est indépendante de l'aléa. De enfin, elle n'est pas indépendante de l'aléa, mais elle est indépendante de euh, l'effectivité de, de, de l'aléa. Elle, elle est associée à l'aléa par, par rapport à euh, la sensibilité vis-à-vis euh, -vis de celui-ci, de ces, des enjeux qu'elle qu euh, englobe. Donc, les personnes, les biens, les services, les environnements. C'est le degré de dommage susceptible d'être causé à cette cible si l'aléa euh, se produisait et la, la touchait voilà. donc par exemple la vulnérabilité la sensibilité au réchauffement climatique euh, d'une forêt euh, on, peut, on, peut le, on peut le mesurer pour autant euh, s'il n'y a pas de réchauffement climatique la, la forêt est toujours vulnérable mais il n'y a, a pas de danger donc euh, voilà Et donc le risque, c'est un petit peu un mélange de tout ça. C'est euh, déterminé par la compréhension combinée des trois derniers éléments, donc la nature de l'aléa, euh, le niveau de vulnérabilité, la, la sensibilité des, des enjeux à l'aléa et le degré d'exposition, donc les éléments menacés donc, euh, et les enjeux. Dès lors qu'il y a ces trois composantes, eh bien on pourra considérer que le système cible est sujet à risque et donc il est euh, vulnérable. Alors, parfois, on représente le risque sous un triangle, danger, vulnérabilité, exposition, avec euh, la surface euh, à l'intérieur comme étant le risque, mais hein, c'est faux puisque euh, si on, on, on, en gardant la vulnérabilité, mais en changeant la forme, donc on modifie le, la, la, la surface. Donc, je préfère plutôt moi, de parler de, de cube de risque ou de pavé de risque dans lequel euh, vient la la modification d'une dimension ne modifie pas l'autre la, et euh, permet par contre de, de modifier la, le volume euh, supposé représenter donc, le, le niveau de risque. Donc, pour qu'un système soit moins vulnérable, on peut donc euh, augmenter sa robustesse ou il peut disposer d'une certaine résilience, c'est-à-dire une capacité à se, se recouvrir ses fonctionnalités. Donc, euh, la, la robustesse d'un système, finalement, c'est la capacité d'un système à évoluer euh, avec euh, une capacité à atteindre les objectifs, ses objectifs, objectifs, euh, à l'intérieur d'un intervalle de, de confiance ou un intervalle de, de fonctionnement acceptable. Voilà. Dès lors que on sort de cet intervalle de, de, de fonctionnement, eh bien, euh, euh, le système peut s'effondrer, ne, ne, ne plus être en mesure d'atteindre donc de, et les objectifs pour lesquels il a été conçu. S'il si, euh, est capable de se recouvrer par lui-même, alors on va parler de résilience. Donc La résilience, c'est la capacité à s'adapter, à se transformer en réponse à des événements inhabituels, inattendus et extrêmes. Et donc, euh, ben, ça nécessite euh, une machine, n'est pas résiliente. Il faut qu'il y ait une intelligence, une capacité d'adaptation, une capacité d'auto-reconfiguration euh, qui n'a pas forcément été prévue parce que l'événement euh, redouté et nouveau. Donc, cette capacité de résilience, non seulement permet au système de recouvrer les fonctionnalités, peut même aller au-delà, c'est-à-dire que le système est capable d'apprendre de, de, de ses erreurs et à devenir encore plus robuste que ce qu'il était avant euh, l'apparition de, de la perturbation pour euh, être moins sensible à celle-ci si elle euh, venait à se reproduire. Voilà. Alors, euh, après ça, donc quelques, juste quelques analogies, hein, finalement. Euh, nous, en sûreté de fonctionnement, euh, les, les indicateurs donc, de fiabilité, de disponibilité, sécurité, etc., on peut les représenter de, de plein de façons. Donc là, j'ai utilisé euh, une, une petite chaîne de Markov tout simple, dans laquelle euh, on, on considère donc, euh, les, ce qu'on appelle les nœuds de la chaîne ou les, comme des états. Dans lequel le système peut se situer. Et donc, la chaîne de Markov, c'est donc une évolution stochastique entre, entre états. Et euh, donc, si par exemple ici le système fonctionne, là il est en panne, eh bien, pour une machine, c'est la probabilité, la fiabilité, c'est la probabilité que le système reste dans cet état de, de marche, connaissant euh, ce qu'on appelle son taux de défaillance, c'est-à-dire la fréquence de passage moyenne avec laquelle on observe une panne. Donc, ça, c'est la fiabilité. Donc, pour euh, un territoire pour une forêt, euh, par exemple, ce serait la probabilité qu'une forêt résiste à un hiver très grand froid, connaissant donc cette fréquence de, de, de, de, de grand froid, donc la probabilité qu'elle qu puisse résister, par exemple. La notion de maintenabilité également peut être euh, euh, dupliquée pour, pour d'autres systèmes que les systèmes techniques. Donc euh, c'est euh, au contraire la probabilité que le système étant en panne, on puisse le réparer dans un temps donné. Et donc ça, ça ramène pour un, un territoire ou un être vivant, par exemple, à une capacité de résilience. Donc le système n'étant plus à même de, de délivrer des fonctions pour lesquelles il a été conçu, eh bien il va être capable de s'adapter pour revenir dans une situation nominale. Voilà. Donc, par exemple, probabilité qu'une forêt recouvre ses fonctionnalités après une tempête, une forme de, de résilience qui peut être plus ou moins rapide, et qui peut même d'ailleurs faire évoluer le système si d'autres arbres s'implantent. Puis la sécurité. Donc, la sécurité, donc ça, ça implique de dissocier ce qu'on appelle les défaillances bénignes des défaillances malignes qui euh, conduiraient le système dans un état dans lequel il n'est plus euh, à même de réaliser euh, sa, sa fonction. Euh, par exemple, la, la sécurité d'une forêt peut être euh, mise, en, mise à mal par euh, l'attaque la, la, de scolytes Alors, je ne connaissais pas, mais c'est des coléoptères qui euh, s'attaquent au bois des épicéas, donc j'ai lu ça, et qui. Euh, en creusant des réseaux de galeries au sein de ces arbres euh, et en y pondant leurs œufs, euh, provoque euh, à terme la mort des, des conifères. Donc, un, un problème sécuritaire majeur, pour les, problème sécuritaire majeur pour, les, pour les forêts. Donc, pour atténuer les, les risques, on, on a plusieurs stratégies possibles. Donc, euh, si on représente ici euh, toujours ce graphique probabilité-impact avec... Euh, une zone de risque intolérable et une, une zone d'acceptabilité du risque. Euh, ici, la criticité du risque mesuré. Euh, la réduction de ce risque consiste à, à le faire repasser dans une zone d'acceptabilité. Donc, ça peut se faire de plusieurs façons. Alors, d'abord, un risque, ce n'est pas toujours quelque chose que l'on subit, ça peut être quelque chose que l'on décide. Donc, euh, on décide d'investir en bourse, on décide de... Sauter à l'élastique. Donc, on accepte le risque, donc on ne prend pas de, de mesures particulières. Plus généralement, euh, le risque, enfin, dans nos domaines, c'est quelque chose que l'on n'aime pas, donc on peut l'éviter. Donc, l'évitement consiste à réduire la criticité par une action sur la probabilité d'occurrence de l'événement, de telle façon à ce qu'il repasse dans une zone d'acceptabilité. Pour autant, euh, ben, tous les événements redoutés ne peuvent être évités. Si on parle de, de, sur le territoire, par exemple, de risque naturel, on ne peut pas empêcher euh, un séisme de se produire ou un cyclone. Ce qu'on peut faire, c'est euh, pour euh, euh, atténuer le risque, c'est de rendre le système tolérant à, à la présence de l'événement redouté en travaillant sur l'impact qu'il aura. Donc ça peut se faire, par exemple, si c'est un séisme, c'est construction en nombre parasismique si c'est... Euh, euh, euh, un, un incendie suite à la foudre ça peut être la mise en place de, de, de zones coupes de feu, etc. Donc on rend le, le système tolérant à euh, tolérant la présence de l'aléa. Et puis une dernière façon de faire, mais est un petit peu artificielle, c'est le transfert, c'est-à-dire que euh, le risque ne, ne bouge pas, mais euh, on va transférer la frontière d'acceptabilité euh, de façon à ce que quelqu'un assume notre place, donc ça peut être euh, la hiérarchie, ça peut être un sous-traitant, et puis, plus souvent, ça peut être des assurances, par exemple. Voilà. Donc, les, les questions scientifiques euh, ben, que l'on a euh, au niveau de donc, ces, ces aspects de gestion des, des risques naturels sont exactement les mêmes que celles qu'on avait précédemment. Donc, euh, il s'agit de quantifier l'incertitude, de les transformer en niveau de risque pour euh, faciliter la prise de décision. Donc, les... Euh, les questions euh, sociétales que l'on souhaite euh, et que l'on aborde donc c'est comment évaluer les risques comment détecter les éléments redoutés comment protéger les enjeux comment gérer la crise comment tirer les leçons d'un événement tout ça sont des choses qui nous, nous intéressent et sur lesquelles on, on travaille bon, allez, je vais pas tout détailler pour j'ai un petit peu long donc juste quelques travaux relatifs au, au, au risques naturels donc là donc euh, ils sont assez, assez divers, donc, par exemple ici on travaillait sur les, euh, les risques de, de, de séisme, on a un, un travail euh, avec euh, le département mécanique, on a, on a instrumenté une, une tour pour euh, regarder la, la, la corrélation entre l'endommagement d'une structure et, et, les, et le niveau de, de mouvement telluriques. Euh, ici un travail avec la ville de Lourdes, on a montré finalement que, un séisme pouvait avoir des conséquences directes, bien sûr, de d'endommagement des structures, mais indirectes via l'endommagement d'un ou de plusieurs réseaux, et donc, la, notamment, la, la grande dépendance entre les réseaux, ce qu'on appelle qu les réseaux supports de vie, donc des réseaux de communication, des réseaux routiers, des réseaux d'énergie d'évacuation des eaux usées etc. L'un étant touché, bien, il peut affecter tous les autres. Et donc, comment mesurer cet cet impact et cette propagation indirecte de des conséquences dommageables d'un événement redouté Ici, un travail sur la modélisation d'un d'un dispositif pour euh, évaluer le, pour pronostiquer la la, la crue la crue torrentielle dans, les, dans un bassin versant des Pyrénées avec des et notamment avec des, des réseaux bayésiens sur ce sur ce sujet euh, ici un travail sur la, la restauration d'un un cours d'eau ben justement un, un cours d'eau qui avait été endommagé par les, les crues de de 2013 euh, et donc euh, un notamment sur le, la, la zone du lac des Gaves de, pas très loin de chez nous, euh, qui a été euh, très, bah, complètement détruite et qui a, avait euh, des, des fonctions particulières donc pour l'irrigation, pour, pour la pêche, pour, pour les, les, les kayakistes, le tourisme, etc. Et euh, donc, euh, avant de penser à réaménager cette, cette zone, hein, eh bien, euh, il était nécessaire de, de faire une approche de mesurer les risques puisque l'expérience montre que finalement, euh, finalement un lit, un lit de rivière finit toujours par retrouver sa, sa, son lit initial euh, au, cours, au cours du temps et qu'il euh, emploiera il tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà. Donc, il faut respecter cette, euh, la, la nature et, et agir en conséquence. Donc, c'était un travail par rapport à, à cet objectif. Et puis, je finirai donc par, par deux projets qui, cette sont des projets qui sont en phase d'évaluation. Donc, euh, un projet. Euh, qui s'appelle Pesticierf, qui est en collaboration avec le laboratoire d'écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse, que vous connaissez sans doute, j'imagine. Euh, et donc, notamment l'équipe EcoBiz, euh, pour EcoBio, géochimie de la zone critique. Donc, c'est avec Sabine, Sabine Sauvage et son, son collègue. Donc, euh, le projet, en fait, euh, s'intitule Modélisation spatio-temporelle des risques de contamination des eaux de surface par les pesticides. Donc euh, en fait il s'agit d'établir un, un modèle de risque qui va nous permettre de rapprocher deux modèles. Donc le premier c'est un modèle qu'on qualifie de, de mécaniste qui est établi donc, par le par le laboratoire Toulousain euh, basé sur une physique des écoulements. Euh, mais ces, ces modèles hein, reposent sur les lois physiques et souvent euh, sont pour de par leur complexité fondés sur des hypothèses simplificatrices. De l'autre côté au niveau de notre laboratoire, on travaille nous sur des modèles que je qualifie de, de, de systémiques qui s'affranchissent de ces phénomènes physiques, c'est des boîtes noires pour nous. Euh, par contre, euh, ce qu'on regarde nous, c'est les variables d'entrée, les variables de sortie, et on essaye de, de mettre de l'intelligence euh, pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ces modèles sont capables d'appréhender la, la complexité du système, mais ils nécessitent euh, beaucoup de données puisque c'est une technique d'intelligence artificielle, donc c'est là que le bas blesse. Donc l'idée est d'essayer de rapprocher ces deux outils pour faire des modèles probabilistes. Voilà. Donc il va s'agir d'identifier les paramètres influents, dans la génération des polluants, d'établir des modèles d'écoulement déterministes. mais nous ce qu'on veut c'est d'identifier des risques, donc on va essayer de passer dans un cadre probabiliste, on va utiliser des des réseaux bayésiens pour analyser euh, des pollutions sur une zone donnée à un instant T. Mais du coup, cet outil est relativement statique, et donc euh, l'idée c'est de, de reprendre ce, ce, ce, ce, cette brique de base, ce, ce modèle de base, pour passer à un modèle plutôt orienté objet, euh, qui aura la même structure, mais qui sera instancié en fonction de la zone et de l'instant. Est-ce que ça va nous permettre donc de, de, de, de mailler tout un, un territoire pour euh, représenter ces dimensions spatiales et, et temporelles. L'objectif euh, in fine étant de, de faire du, du pronostic, donc euh, par exemple l'établissement le, le, euh, d'un diagnostic pour expliquer les, les causes d'une pollution avérée, ou un pronostic pour euh, projeter les effets d'un épandage sur l'écotoxicité d'une rivière par exemple. Et puis le dernier, euh, dernier projet, donc c'est un, un projet qu'on est en train de monter, euh, un projet poc -TEFA avec euh, l'Université de Saragosse comme universitaire, mais surtout les, tous les services euh, de secours euh, côté français, donc les 10, euh, 31, 65, 64. Euh, et puis euh, les, la même chose, mais du côté, euh, du côté espagnol, avec les services de secours euh, de euh, Guy Pouchkova euh, de l'Aragon et euh, même du Val-d'Aran. Donc, il euh, s'agit en fait de, de définir, euh, d'améliorer en fait la capacité d'intervention de, de des, des secours dans ces zones montagneuses. Donc, euh, pour ce, ce faire, donc, euh, la décision se fera sur des cartographies dynamiques de, de risque. Euh, donc, il s'agit de distribuer euh, euh, ça, ça existe déjà, mais ça va s'améliorer dans des, des espaces euh, montagneux, euh, de cartographier l'aménagement du territoire, et puis de, dessus, de, donc de rajouter des couches associées à la, à la vulnérabilité dynamique multi-échelle. Je vais y revenir au niveau composant, niveau système, pour en final définir le risque de dysfonctionnement territorial. Donc, euh, pour ça, on, on a une approche que l'on a développée, euh, sur des, sur des systèmes matériels qu'on appelle l'approche la, euh, cyclant U donc cette approche elle couple deux, euh, de façon matricielle deux niveaux donc on a euh, un, un niveau euh, euh, physique de décomposition physique entre le niveau système par exemple ici un, un TGV jusqu'au niveau composant par exemple un, un IGBT un, un transistor de la chaîne de, traction de du, du TGV et, et puis, euh, donc, un niveau euh, physique et puis un niveau fonctionnel, dysfonctionnel, qui va caractériser, donc, la capacité euh, opérationnelle du système, ou au contraire, son incapacité à, à fonctionner. Donc, euh, la, la méthodologie telle qu'on a développée part d'un de profil d'emploi attendu d'un système qui va se transformer en des contraintes pour le composant. On sait que, de toute façon, les. Euh, les, les défaillances surgissent au niveau des composants élémentaires et donc euh, ces défaillances vont nous faire basculer dans un axe dysfonctionnel et puis la, la défaillance du composant peut être ensuite ramenée au niveau du système pour évaluer sa, la, la performance qui en découle, est-ce que c'est un arrêt du système, est-ce que c'est une baisse de performance ou pas. Et donc euh, on, on appelle ça le, le cycle en U de, de l'approche la, et on, on essaie de la développer maintenant au niveau des, des territoires. Alors il ne s'agit plus d'une décomposition physique mais plutôt d'une composition de, des fonctions. Un territoire, il a des, il a des fonctions. Donc Si c'est un territoire de montagne, par exemple, le tourisme, le ski, etc., ce sont des, des fonctions qu'il doit euh, assurer. Pour cela, il va s'appuyer sur un certain nombre de supports, donc des, des routes, des infrastructures, des ponts, des, euh, des antennes, des barrages, etc. Euh, ces le, le, euh, supports ses, au niveau composant vont, sont sujettes à des euh, dommages liés au, au risque naturel qui vont euh, donc induire le passage vers un axe dysfonctionnel pour lequel le composant ne sera plus en, à, à même de réaliser sa fonction ou moins bien. Donc euh, on va essayer de définir cette, ce niveau de, de vulnérabilité par rapport à des aléas. Donc c'est un impact direct sur le composant et puis ensuite un impact indirect c'est-à-dire la la baisse de performance de ce composant sur la, la, la capacité du, du système et à réaliser sa fonction. Voilà. Donc euh, c'est ça qu'on appelle la, la vulnérabilité multi-échelle, pour regarder cet impact d'un composant vers le, le système complet ou, la, la ou une des fonctions qu'il est censé réaliser. Euh, voilà. Et puis, euh, pourquoi euh, dynamique Mais Parce que la, la, la vulnérabilité en fait d'un territoire, elle est euh, elle n'est euh, pas statique, donc euh, si je prends par exemple un bâtiment qui peut euh, être euh, endommagé par un séisme, bien cette vulnérabilité ne sera pas la même si c'est le jour, la nuit, parce que les, les enjeux ne sont pas les mêmes, les gens sont à l'intérieur de la maison, ou au contraire ils sont dans une entreprise, si on a un commerce, euh, si on a un bâtiment public, etc. Donc ça, ça dépend vraiment de, de, de, de l'instant parce que c'est pareil, la distinction entre jour ouvré, week-end, jour férié, été hiver, selon que, euh, les activités saisonnières, etc. Donc euh, cette euh, vulnérabilité euh, dynamique va enfin, induire des, des risques qui sont eux-mêmes fluctuants et qui est nécessaire de, de dimensionner lorsqu'on doit réaliser une action à un instant donné. Et donc c'est le cas lorsque on intervient sur un territoire montagneux pour pour faire des interventions, des secours, etc. pour essayer de prioriser les actions et hein, définir la meilleure stratégie pour secourir les, les enjeux. voilà. donc j'étais un peu long. mon excuse.